Le chocolat Jamaïa, un des trois chocolats Sequencia, qui est pour moi le plus, euh, le plus fort, le plus cacaoté, le plus intense. Et j'ai voulu le mélanger avec du café, parce que pour moi ça va, les deux vont bien ensemble, et ça vient du même pays. Donc le chocolat du, euh, de Jamaïque, et le café donc c'est du Blue Mountain de, euh, de Jamaïque également. Donc qu'est-ce que j'ai fait Une petite tartelette... Euh, Café, donc un petit sablé cacao, juste un sablé mixé, vous savez, avec du beurre, beurre sucre glace, farine, cacao, poché, donc sans eau, hein, il y a juste l'eau du beurre, donc très croustillant. Une petite crème d'amande café par-dessus, avec du café soluble. Et donc dessus, j'ai fait un crémeux jamaïa donc crémeux, euh, donc un genre de crème anglaise avec un peu de jaune, mais vraiment très très moelleux et vraiment intense en chocolat. Et donc pour finir ça, donc j'ai fait une petite ganache montée. Euh, donc au chocolat au lait Tanea 43 de Madagascar avec donc le café euh, Blue Mountain infusé hein, dans, le, dans le lait donc euh, les grains infusés, mixés, chinoisés et ensuite je fais ma ganache avec le chocolat au lait et je rajoute ma crème froide hein, tout simplement et donc ça je vais venir le pocher hop, autour de mon, de mon crémeux donc ça va venir adoucir tout ça parce que le, le, le, le bas est quand même assez intense entre le chocolat et le café, donc c'est euh, enfin très, euh, très chaud. Hop, je vais finir par dessus et je vais venir poser donc, mon petit décor euh, Jamaya en forme de café, de grains de café. Voilà. Et là, vous avez un petit nama chocolat. Donc les nama chocolat, c'est des chocolats pas enrobés. Donc celui-là, je l'ai fait avec le vibrato. Il est un petit peu acidulé, il est sympa, il, est, il a vraiment beaucoup de caractère.